De plus, de plus, de plus. Alors ici, on achète oui, les jetons donc, euh, oui, pour ça. oui, Alors c'est combien un jeton Un 1 euro le jeton. D'accord. Euh... pour la buvette et ainsi que pour les food trucks. Donc les, euh, les bières, c'est à combien de jetons Ça dépend, vous avez pour euh, 25 cm ça fait 2, plus le jeton. à consigne, 1 euro. Ça va. Alors, bon, vous, allez. Pour les 50. Je vais vous prendre 20 jetons alors. 20 jetons. Oui, euh, je ne sais pas, dans ma poche peut-être, je vais regarder. Ah, il paraît que la bière elle est bonne cette année. Bon, hein. On m'a dit ça, hein. j'ai déjà goûté, mais bon, c'est pour le film. Hein ah, salut, ça va, ça va Ça va. Il fait beau, hein ouais. ouais, ça va. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.